Euh, j'ai reçu un petit euh, courrier euh, d'un assassin euh, qui a pas aimé que je bute euh, un boss. Et donc du coup, il m'a prévenu qu'il euh, veut venir me buter. Alors je sais pas quand. J'ai trouvé que deux warframes que j'aime bien. C'est-à-dire j'ai oublié leur nom. <rire> ah, j'ai entendu une oh, étoile. Ça brille. Mais euh... Je me fais bloquer par un coin de table. C'est solide, table. <rire> Il y en a qui ont un peu de mal à venir. Ah bah c'est pas le chemin le plus facile <rire> En même temps si c'est le seul oui, chemin oui, oui. Le... Ça, par là non. Merci Seb! <coughs> Jusque-là, tout va bien! Je me rappelle de la défense. C'est quoi déjà, Molly? Ben, c'est. Tu défends un point, tu bouges. Tu défends un autre point, tu bouges. Tu défends un autre, autre point. Get in and get ready to defend. Attends, je me fais DPS. Oh, ça c'est pas bon. <rire> This will take a minute. We've decided you are bad for business. Ah d'accord. Donc ça c'est un groupe d'Eximus qui va venir pour ma pomme. Oh non, d'après là. Bah écoute euh, j'ai l'impression qu'ils ont plus cher. Oui, cher Le non, câble y fait, quoi, ah, dans, de il y a trop moyen oui, d'être tranquille quoi dans mode infestation Bah ils font que Mais des attaques de corps là. à corps pour la plupart Ouais c'est vrai qu'à... Well, yes. oh, Comme dit, il s'est fait, lattez la gueule. Ah un disrupteur, attention. C'est bon, c'est bon. Nous sommes contre nous Tenno, nous avons fait ça. Mission complete. Mm -hmm. yeah ouais, je suis rentré à la maison. Méditation. Oui, oui. Très bien. Est-ce que tu as enfin pu trouver comment sortir de méditation T'es lente, t'es juste super lent fait, de sortir. Oh, on a gagné un mort Set off the alarms on off euh, euh, faut minutes. faut se trouver un bon point. là on est bien. <rire> ben, faut pas qu'on soit trop loin <rire> des... Euh... soit oh. ouais, en fait, de Merci. Je crois qu'on est pas mal, on est au milieu là non Là c'est pas mal. Là. Oui, mais on on là on est sur le, ouais, sur le couloir du bord. Euh... Bon, il y a de la bien, place. en euh, fait on fait quoi là On à la sortie Bon on attend 15 minutes. Les 15 minutes pardon. Hein. Enfin. Les 15 minutes ça va être compliqué je pense. Est ah là, bon on... Bah il est bien là. Il est bien ce spot là. Ils sont de plus en plus loin ou. Est-ce que je ne vois pas revenir euh, J'ai un bon Ah oui, en fait la mètre elle est vraiment. Une note. Bon euh, je vais peut-être vous rejoindre là parce que du coup je commence à me sentir seul. <rire> bah <rire> bah oui, en, fait, en fait ouais, en ouais fait, parce euh, qu'on était vers un extrême. Comme les ennemis en fait. ils spawnent en fonction de nos positions, comme, euh, Ah bah moi j'en avais plein des ennemis loin. je vais vous dire. Get ready for a capsule. Allez ça doit être ouais, par là oh attention il lâche ah. du poison sur le passage non. Oh c'est ouais. pas à terre ouais. <coughs> Eh, <Hey>, nouveau mode <coughs> Ah non c'est pas la même lui Lui doit avoir le terminus normal Oui je pense oui Oui parce que je pense que du 18-20 il aurait peut-être été il aurait peut-être pas été chaud Du 18-20 on aurait eu un peu <coughs> Bon. Bah. On a des Warframe niveau 30 en principe hein, là. Ouais. Alors, rester dans le même coin c'est pratique. Ah ouais c'est dans 500 mètres. Ah j'ai trouvé... Euh... Inconnu. En fait c'est dans les missions de, sa... c dans les missions de... Ah oui. sabotage... T'as des caches secrètes. Si tu trouves les 3 t'as ah oui. un item bonus. Mais c'est aussi... quoi une cache secrète En gros, c'est comme une armoire de loot. Sauf qu'elle est blanche. Et qu'elle mmh. fait du son. C'est comme ça qu'on les repère. On peut looter les dans les quartiers. Oh Ok Quand le réacteur est restarted, ça va trigger un meltdown. Ah Il est mort Destroy le fuel injector. Oh putain il est en train de lâcher 3 tonnes de poison Voilà dégage Oh non j'en ai marre je brûle Ouais mais il faut éviter la lave aussi Mais ouais vraiment... Ah il y a une boîte dans la lave Ah ouais c'est un ennemi. Dégage Est-ce que ça vaut le coup de chercher les caches Euh bah il me semble que des fois ça donne des items intéressants Bon, oh, regarde un coup d'œil. De toute façon, c'est vous passez euh, Vous le Mais faites vraiment. à l'oreille hein, si vous entrez dans une salle qui est pas trop grosse euh, Si vous... Ah bah voilà oh, oui. Ouais il est... en fait il est juste en dessous Et où ça Oh non lui pour être planqué, il est planqué. Hein. C'est bon, c'est par où Bah, c'est par la sortie. Ouais, je pense qu'ils arrivent pas à, à monter le truc parce que, en fait, si, au lieu de monter, faut, euh, faut passer par la porte qui est sur le côté euh, avant. C'est bon, Je prends les pistons et. Ah oh bah de toute façon, euh, s'il y en a assez sur place, il euh, y a le chrono qui se déclenche. Voilà. Voilà. Donc, du coup, on a gagné un item super. On a gagné... Ah non, 1500 crédits, on a gagné. Ah ouais, youpi oh.